est-ce que c'est bon, oui, sous des bras et séché Non, pas ici. C'est pas ici, tu ici. Je suis gouvernement, je suis à 4. Je suis à 4. Je hier? Je suis à 4. Je suis à 4. Je à 4. Je suis à 4. Je suis Je Je à 4. individus à à Je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 Il y a des gens qui disent que le c'est pour l'hôpital, tout ça, avec la institutions. gaz, c'est le gaz, c'est Ok Donc, c'est concernant DDS. Et ça fait DDS, DDS, de, la police, là, avec vous, là. Tu n'as expliquer nous ça, même. Pas de gain qui de partir avec de et les Ni pas de gain. pas entre et police DDS. Jamais, jamais, jamais. Pas de de qu'on ait un affrontement dans un en premier service Muscadet Négatif, menti. si pas de de C'est beau, ça ici à qui a c'est mon qui a de Pas de de commissaire Muscadet et DDS. Pas de jumps de et commissaire Muscadet et DDS. Donc, pas qu'il y à il y avait deux avec DDS donc les détaillants les lignes, les délits ils travaillent du le commissaire municipal de tout type de la police navire quoi qu'il mm -mm. Tout même de travail soit assassinat même le commissaire gouvernement on va attendre de... ça c'est bon, ça c'est bon. pas ça a il y deux minutes tout mm, des footballs, des footballs, tout les. tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout je dis à la peuple, nous prenons le commissaire il pas qui est local, national, national Les villes internationales, le commissaire Muscadet, quand pétra, il continue Il continue battre. continue à battre contre toutes les bandits, toutes les gens qui les des âmes, toutes populations. On est quatre de âmes dans notre département. Mais je ne suis pas un là-dedans. Même au caille, comme mon pour tout ces bandits, pour ces ont des populations, je vais débarquer il tout côté la Si le matin, il dit que je en basse, et Et si venu, je vais un Et un ça pas gouvernement, il ne faut pas mettre les bouches là. Il a un peu de m'a pris un Le Kay m'a pris j'ai m'a Ok, c'est bien c'est direct, pas même plus de Ok? Le plus bon avec tu vas mettre des ok? Tu vas tu peux te ok? Nous, de... la et... Par exemple, par même si M. Dezembele de là, il commence à vous Si vous Dezembele de là, il commence il pas. à je il téléphone de Bob il négocie pour un a il a de gaz. Il a empêché il passer de nous en confiance. Avant longtemps, il n'y a pas de Et il a par là encore. C'est un gaz qui est en son qui son actuellement. C'est un gaz qui est en Samedi, la population de qui est c'est le signe de Et grand chiffre c'est la signe de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 pays, ça son pays qui châte chaque problème. L'on est militant, il pas militant. Comme si, dans ce sens, la militation côté, on est plus ensemble. Non? Mais les militants, pour pour les tout. Parce que, oui, imaginez nous, nous attendons dimanche, Moïse pral la présente conférence pour la presse. Eh bien, il faut le fond venir parce que ça k arrive que que l'AKA n'est pas bon. Quel pays On en suit.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 I'm going to go, ahead. go, ahead. go ahead. Yes,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 Il y a un capteur président, il faut que à nous demandons pour tout le de Nous demandons pour tout peuple à nous nous nous dire, à nous nous nous dire, peuple nous nous nous à nous nous à nous nous nous demandons pour nous dire, à nous nous nous demandons nous nous nous nous nous nous nous nous nous il pour permettre d'installer le gouvernement, tout le monde a besoin. C'est ton plaisir. Et toujours respecter ça C'est une alternative, C'est nous tous qui compétons. Et nous sommes seuls à demander nous sommes tous les qui compétons. Nous les gens Parce que c'est lui-même qui bouge. Et nous population, il les gens qui compétitons. nous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 il n'y a pas encore c'est fini. C'est fini à partir de là, nous avons l'équipe nous avons partie de là. C'est aller pour le Conseil transition Et nous disons nous avons des de la commission de transition, nous avons des non. Mais nous, nous sommes des nous avons des problèmes, mais nous avons des Nous avons des gens qui ont des publicités, nous avons mais nous-mêmes en des de mise de des qui des Et nous nous sommes ça. Bienvenue, mais pour nous dit bienvenue, nous allons le faire, parce que je dis, il y a des gens qui ne peuvent monde faire bien sur cette population, il y a des gens qui va le danser sur les gens qui moune dans le ghetto, il y a des gens qui va le danser sur les qui ne prison. pas il y a des gens qui va le danser sur les qui est plus pauvre, qui est plus malheureux. C'est ça ça nous dit. Aïe, bon, ben, mais pas aïe, comme si La population nous dit, à partir de aujourd'hui, je déclare que c'est là qui fait partie de la Commission de l'Ontario. Nous, M. Gérard, nous sommes engagés contre notre organisation.